Bonjour mes chers élèves de cm 2 5e année primaire, je vous présente votre cahier de vocabulaire de communication. Je vous explique d'abord les objectifs qui sont vraiment clairs de ce cahier, pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français, puis l'aider à communiquer facilement dans cette langue, pour apporter à chaque élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique pour enrichir son, son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes, tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la communication humaine. Ce sont donc les objectifs de ce cahier de vocabulaire et de communication. Allons-y, on va découvrir l'activité d'aujourd'hui. Je vous présente mes chers élèves, le thème d'aujourd'hui c'est le théâtre, on a plusieurs activités à faire aujourd'hui. On va commencer par évaluer mon vocabulaire. Je repère chaque mot et reporte, et reporte son numéro l'illustration. Et je coche tous les mots qui ont rapport avec le théâtre et j'ajoute à la fin 6 mots à cette liste. Je vous présente ici le théâtre. Voici la réponse de J'évalue mon vocabulaire. Les déjà corrigé. Vous pouvez noter si vous voulez. Prenez votre crayon et ouvrez à la page. Voilà. Ouvrez à la page. Voilà. Page 12. Et notez avec moi les réponses. Alors voici la scène. C'est ce qu'on appelle la scène. Alors, ce qu'on appelle la scène la scène là où il y a des comédiens le comédien c'est le comédien et la comédienne le spectateur un spectateur, des spectateurs le spectateur, les spectateurs c'est un ensemble de plus... il y a plusieurs spectateurs ici. le balcon Voici le balcon les coulisses Derrière la scène, il y a les coulisses. Le rideau. Le décor. Voici le décor. Euh, le costume. Et la, tra la trangée de fauteuils Sans oublier, bien sûr, euh, le projecteur. La lumière. Le projecteur. La rangée. La rangée de fauteuil. Le costume du comédien, le décor, le rideau, les coulisses, le balcon, le spectateur, le comédien, la comédienne et la scène. Alors, je coche tous les mots qui ont rapport avec le théâtre. Commence par une pièce. Oui, c'est vrai, une pièce existe dans le domaine du théâtre. Une caméra. Oui, existe pour filmer des scènes de théâtre. Un acte, oui. Une réplique, oui. Dans le dialogue, jouer. Une comédie, un dessin, non? Un entr'acte. Alors, une pièce, une caméra, ça existe? La caméra au théâtre. Un acte, une réplique, joué. Une comédie, un dessin et un entr'acte. Un dessin, non? Et ici, j'ajoute ces mots à cette liste. Euh, je choisis par exemple. Mmh. Euh, les, les, les spectateurs. Les spectateurs. Ça existe des spectateurs. Les spectateurs. Là, les, spectateurs euh, les personnages aussi. Les personnages du théâtre. personnage personnages qui jouent du rôle. Euh, aussi, euh... dialogue le dialogue ouais. Et le dialogue les répliques le dialogue dialogue aussi euh... Des accessoires, ça existe en tiers, aussi des accessoires. On le voit quand Et jouer aussi, jouer un rôle. On va jouer ici un rôle. Ça existe. Les spectateurs, les personnages, le dialogue, les accessoires, le balcon, jouer un rôle. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, ces mots bon, ici. Ajouter ces mots à cette liste. D'accord Alors, euh, jouer, là, on a dit que je vais jouer. Alors, en rôle, oui. Un rôle. Le rôle. Voilà, le rôle. Alors, on passe à la page à la page suivante, page 13. J'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Coche le synonyme des mots en grave. Le public est venu nombreux à la grande première. Qu'est-ce que sont les acteurs, les critiques ou les spectateurs Moi, je choisis les spectateurs. Le public veut dire les spectateurs. Les acteurs vont entrer en scène. Est-ce que c'est critique, spectateur, comédien Moi, je choisis comédien. Les acteurs vont entrer en scène, ça veut dire les comédiens. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique. Et sa réplique veut dire sa scène, son costume ou son texte Bien sûr, son texte. Quel rôle joues-tu dans la pièce quel rôle joues-tu dans la pièce Ça veut dire euh, métier, dialogue, personnage. Moi, je choisis personnage. Alors, le public est venu nombreux à la grande première, ça veut dire, spectateur. Les acteurs vont entrer en scène, veut dire, comédien. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique, veut dire, son texte. Quel rôle joues-tu dans la pièce Ça veut dire, personnage. Quel rôle joues-tu dans la pièce Ça veut dire, personnage. On passe maintenant au deuxième exercice. Trouve un mot de la même famille que le mot propose. Trouve un mot de la même famille que le mot propose. Alors, comédie. On choisit ici. Comédien. Comédien. Jouer, euh, je... Le spectacle spectaculaire Le spectateur Le spectateur acte acteur costumier costume souffleur souffler Maintenant saluer. Et, salutations. dialoguer, Dialogue. Alors coche le sens des mots soulignés. J'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène. Donc. J'aime avoir une place au balcon pour pouvoir euh, voir à la scène en haut. C'est une plateforme attachée à la façade d'un immeuble à laquelle on accède par une porte-fenêtre, galerie d'une salle de spectacle. Alors, le balcon. Normalement, le balcon, euh, c'est une sorte de plateforme attachée à la façade d'un immeuble à laquelle on accède par une porte-fenêtre, oui, mais c'est un balcon, on veut dire galerie. Ici, galerie d'une salle de spectacle. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. Ce costume, c'est-à-dire habit qui permet de ressembler à quelqu'un d'autre. Une tenue d'homme constituée d'une veste et un pantalon sorti. Alors, euh, Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume, c'est un habit qui permet de ressembler à quelqu'un d'autre. Le jeu des acteurs est formidable. Alors vous dire activité qui permet de s'amuser ou façon d'interpréter un rôle. Alors, le jeu des acteurs est formidable, c'est-à-dire façon d'interpréter un rôle. Alors, je répète, j'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène d'euro sur une galerie d'une salle de spectacle. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume, c'est un avis qui permet de, de ressembler à quelqu'un d'autre. Le jeu des acteurs est formidable, c'est une façon d'interpréter un rôle. Le jeu des acteurs c'est de façon d'interpréter un rôle. Je ne t'avais pas reculé avec ce costume. C'est un habit qui permet de rassembler à quelqu'un d'un quelqu autre. J'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène de haut. C'est une galerie d'une salle de spectacle. Alors, c'est tout pour le moment. Euh, merci bien, à la prochaine vidéo.